Bien, salut à tous et bienvenue sur le tour. Bah sûr, vous savez très bien comme quoi comme, comme, comme je là voilà. véhicule tycoon, voilà euh, voilà véhicule tycoon, bah, bah voilà. Du voilà, je recommence les vidéos mais sur Roblox, euh, voilà. Bah, sur Roblox du coup euh, parce que avant en fait, j'étais sur pour euh, of mais euh, maintenant j'ai décidé d'être sur Roblox parce que tu fais ça, c'est trop stylé toi. Wow, c'est un garage à lui là. Nous on va prendre le nôtre parce que pour l'instant c'est pas encore ça. J'espère que vous avez bien pour cette vidéo. Mettez un like et aussi des gros... des gros mecs, voilà j'avais rien à dire. Voilà, aussi bon, des gros commentaires, c'est important. Donc je pour... Euh... Du coup, le développement de la tube est... Oh, revendiquer Taikoun. Ok. Donc tu... Prends Taikoun, on est plus... Oh, tire. Gratis. Gratis, il est... Gratis. Oh, une voiture gratuite. On a une voiture gratuite. Oh, je gagne vite l'argent. Une fois une et une fois une fois une fois une fois une fois une fois une fois une c'est une fois une de une c'est une fois une fois une une une une une info lui voilà déquité un ah il a pas quitté déjà j'ai pas compris bref euh... acheter un code c'est pas de code j'ai pas de code oh c'est des acheté quoi j'ai pas compris ce que j'ai acheté bon, j'ai pas compris ce que j'ai acheté mais alors peut-être que plus on achète de choses plus on gagne de l'argent plus bas bon. La théorie. Euh, la horloge. Ah, c'est bien ça. ça c'est une belle horloge. Ça, c'est une belle horloge. Ça. Et là, c'est les que vous êtes. Voilà. Ah, c'est pas les cours, hein, Mais euh... voilà, en général, tu vois. Euh, euh, mais c'est pas les cours. Hein. Les cours, c'est vacances. Hein, Dis-moi, comment dire que vous êtes en quête de jeune Moi, Parce que je suis à Paris. Je suis pas en Amérique non plus. Euh, mais euh, voilà. Et, mais voilà. Ah, ce qui pop, corn on va y dire. C est Popcorn Oui, c'est... Salut. Non, on va pas dire abonné parce que c'est pas bon abonné. On va dire salut. Ouais. Il est français. Est-ce qu'il est français tu... tu es français Moi j'ai mis le français. Oui. Tu es un Est-ce tu parles français bon. Il a décidé de ne pas me parler. Alors. Ni décidé, petite porte plaisir et tout. Ouais, on va tenter un code re relier nul, carrément à nul comme ça aucun nul. Ce serait plus bien, franchement, nul. C'est pas un moyen. Et du coup la prochaine voiture c'est 10 000 après on a 25 000, ça c'est cher quand même tu veux quoi encore toi quest ce qu'il veut il veut quoi tu veux, veux en fait tu crois qu'il adore mon garage je crois c'est un fan je suis 34 abonnés je pense pas que c'est un fan tu vois mais euh, mais voilà oh attends si la voiture là-bas ah non mais c'est celle-là c'est la même bête moi je suis bête en commentaire c'est si bête ou pas je suis bête non franchement ouais wow ouais. par réception ouais d'accord je fais une ellipse parce que du coup quand c'est trop long fait une ellipse bien sûr euh, parce que c'est pas comme ça que ça restera euh, je sais pas en une vidéo vivante ça je pense ni, euh, ni, mais voilà c'est comme ça hein. alors euh, par contre c'est cher quand même jean c'est cher à ce moment J'ai voulu est une voiture de Linux à dérouiller après. Faut l'acheter mais bon. Enfin. Ouais, bon, c'est un petit peu des explications, ça c'est pareil. Et euh... ça c'est pareil. Bon bah attendez, c'est quoi ça Principal des couleurs d'ailleurs. bon écoutez je finis les... et du coup euh... ah, en fait en attendant, je finis ok, et euh... à ce suite oh. ok du coup les gars c'est bon euh... Du coup, voilà. Non, voilà, j'ai des livres. Je rigole les il n'y a pas des Il a pas des livres. Je rigole tu fais encore BS non, Il a pas des livres. une autre. Donc oh, demain, demain, demain qu'on a pas de drooper -dro -dro -dro De dropper ou oh. yes écoutez au pire sur une partie 2 là on va finir un petit peu premier étage et après le deuxième étage je vais vite dans la partie 2 c'est euh, pas quand parce que peut-être demain la partie de la vidéo on verra euh, la partie 2 de la vidéo non parce que ça c'est une partie une euh quand tout parti sera cette vidéo. Voilà, mais en tout cas c'est un petit peu long à faire. Donc, je, je, je, verrai. Là, début, mais, je vais... Là on a vu mes lives... non mmh, ouais. et, Écoutez, je vais un montage et puis je vais un petit peu ce que je peux faire et tout. Ah hein? voilà, que du, du, du coup, Du coup, on a un je je une surprise à